Le g LYNX. Les sorties de trajectoire et les difficultés de contrôle lors des changements de surface sont une problématique constante pour les utilisateurs de fauteuils électriques. À présent, ce problème fait partie du passé. En utilisant un gyroscope digital, le g LYNX fonctionne comme un compas électronique en assurant que la direction demandée par le joystick soit suivie par le fauteuil. Le gyroscope détecte même les plus petites déviations de direction qui peuvent être dues à un changement de surface et corrige automatiquement la trajectoire pour que le fauteuil suive la direction souhaitée. Le g track Lynx permet aux utilisateurs d'aller où ils souhaitent, tout en réduisant le nombre d'actions correctives nécessaires. Cela réduit les efforts physiques et cognitifs nécessaires à l'utilisateur pendant la conduite. Il permet également de passer plus de temps à participer aux activités de la vie quotidienne grâce à une meilleure précision de conduite, notamment pour ceux utilisant des commandes spéciales. Le G-TRAC Lynx procure une plus grande sécurité sur toutes les surfaces irrégulières et à toutes les vitesses. Il offre de meilleures performances de conduite sur les surfaces molles, tout particulièrement à faible vitesse. Cette technologie est également une aide à la conduite pendant les conditions climatiques hivernales car le G-Track Lynx peut compenser la trajectoire en cas de glissement. Le G-Track Lynx a été conçu pour augmenter la confiance de l'utilisateur dans la conduite de son fauteuil. Le fauteuil roulant électrique suivra la direction souhaitée avec une grande précision, offrant ainsi une expérience de conduite agréable et sécurisante.